Bonjour à toi, chers spectateurs Et on retrouve un personnage que je ne m'attendais pas forcément à revoir, euh, encore moins chez moi dans mon canapé sur Disney+, je serais attendu quand même à le retrouver au moins dans une salle de cinéma, mais donc parlons de Prey, le cinquième volet de la saga Predator, réalisé par Dan Trachtenberg. Et alors l'histoire, c'est celle de Naru, qui est une comanche, vouée à perdurer euh, l'ordre des femmes dans sa communauté, mais qui ne rêve que d'une seule chose, devenir une guerrière, et qui un jour, lorsqu'elle se retrouve par hasard à faire une chasse avec son frère, voit une grande trace de pas. Il s'avère que cette grande trace de pas lui met la puce à l'oreille par rapport à une potentielle traque qu'il y aurait actuellement. Et tout le monde pense que c'est un puma, mais pas elle. Nous allons découvrir ce que c'est, mais bien évidemment, vous, vous en doutez, au vu du titre du film et de ce que c'est, c'est un prédateur. Et pour en parler avec moi, ben lorsqu'on avait fini de parler de Top Gun, hein euh, monsieur m'a fait sa petite liste de checks <rire> à faire, et il m'a dit, « On fait Prey. Parce que je suis un immense fan de Predator, Guillaume. C'est ça. Comment vas-tu Bah ben, ça va bien, merci. Et toi Bon écoute, comme je le disais, euh, je ne m'attendais pas forcément à parler d'un nouveau volet de la saga de Predator. Ouais. Parce qu'on va pas se mentir, euh, The Predator a quand même été pour beaucoup de monde une, euh, un succès. Hein euh, j'aurais dit une pointe de sel dans une tarte à la fraise c'est à dire que ça peut être bien quand c'est le beurre mais quand c'est juste une fleur de sel jetée dessus ça n'est pas bon euh, et c'est un peu ce qui s'était passé le film a fait un bide, la presse a démonté le long métrage les spectateurs n'ont pas du tout adhéré au délire Shane Black depuis euh, ne fait plus rien euh, ce qui prouve bien quand même qu'un film peut enterrer un mec qui fait des trucs cool, parce que The Nice Guys était vraiment cool, euh, mais donc du coup, voilà, et on ne s'attendait pas à revoir la saga Predator de si tôt, et d'un seul coup, popant de nulle part l'année dernière, on nous annonce, regardez, il y a Prey qui va sortir. C'est quoi Prey C'est un préquel à la saga Predator, mm. qui se passe à l'époque des indiens, et débrouillez-vous avec ça. Et il faut avouer que le puis je pouvais être très alléchant, que le projet pouvait être sympathique, la présence de Dan Trachtenberg qui est surtout connu donc, pour avoir réalisé ten Club of Cloverfield Lane, mais qui est aussi un responsable d'effets spéciaux et un producteur très intéressant euh, donc reprenez le projet ce qui pouvait donner lieu à quelque chose de vraiment surprenant et en fait, avec tout ça en main on se dit, bah allez, vas-y et puis après Disney annonce que oh bah finalement on n'a pas trop confiance en le projet donc on va le sortir sur Disney <rire> ouais c'est dommage. <rire> pourquoi <rire> Pourquoi Et on se dit toujours que nous, en tant que Français, qui euh, potentiellement, euh, avec la chronologie des médias, c'est un peu le bazar, on se dit « Oh, ben bah, peut-être qu'ils vont quand même le sortir au cinéma. Bah, » Ben non, mm -hmm. ils tentent même pas de parler de le sortir au cinéma, ce qui fait bien mal au cœur. Mais donc voilà. Contexte placé, mon cher Guillaume. Je me retourne vers toi. Qu'as-tu pensé de Prey euh, C'est assez positif dans l'ensemble. Euh, mitigé quand même moi qui suis donc très regardant ce genre de film vu que je suis un gros fan, j'ai remarqué des détails, vraiment des détails que voilà je, je n'ai pas vraiment apprécié qui m'ont dit ils ne respectent pas le, la génération du Predator mais non, comme assez content, et puis c'est vrai que le, le, le scénario, enfin euh, quand j'ai vu la bande-annonce j'étais assez content de voir le, le premier Predator qui arrive sur Terre, je c'est assez sympa de, de voir comment ils ont commencé vu que chaque génération euh, évolue mais non, vraiment, euh, voilà, content quand même, par rapport à The Predator, bon, voilà, a... c'est quand même mieux, hein. j'étais assez content. <rire> Et par rapport à Predators, tiens, ça, ça m'intéresse plus. Ça. Predators euh... Ah, c'est différent. Il y, y, y a des petites références qui sont sympas. Après, ouais, c'est quand même différent. Moi, j'ai ai beaucoup aimé Predators. Ouais. Moi aussi, je fais partie de ceux qui aiment beaucoup Predators, ah, alors. alors que beaucoup de gens le démontent et trouvent que bah, c'est ouais, ouais, dommage. Ouais. Ouais, J'aime bien le casting, travail de euh, ouais. sur le film, je trouve que c'est ah, ouais, ouais, pas vraiment. déconnant. Et, ouais. Et, et, ouais. et puis en plus, le choix de, de, de notre cher pianiste là, il est, euh, il, il est surréaliste, mais est il fonctionne ça. hyper bien. Il, il, est, il est très très bien. Ouais. Mais non, vraiment assez content. Et puis, ouais. Eh ben je vais te rejoindre. Alors un petit peu plus enjoué moi de mon côté parce que je t'avoue que mes attentes étaient euh, on va pas se mentir au ras du sol hein. moi mm -hmm. j'attendais rien du tout de Prey pour moi c'était... Euh, même si le pitch pouvait sembler alléchant pour moi avec ce qui avait été fait sur The Predator alors qu'on était quand même avec Shane Black aux commandes mm -hmm. on était sur un pitch vraiment cool on était avec un super casting de, ouais. de second couteau du cinéma américain qui pouvait vraiment donner lieu à quelque chose de fun et on se retrouve avec ça, ben ça ça donnait pas très envie euh, et j'avoue quand même que Prey est vraiment maîtrisé, on est sur un... Un film qui gère extrêmement bien l'attention, qui a un vrai parcours de personnage central. Mm. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils n'ont pas fait l'erreur que beaucoup trop de gens font avec les prédateurs. Mm. C'est-à-dire d'en faire les personnages ouais. centraux. Mm. Là, ça. le prédateur est vraiment en toile de fond. Il mm. fait sa traque. Et au centre, on a quand même une petite histoire avec cette communauté de Comanches qui essaie quand même de s'en sortir. Plein de paraboles par rapport à l'arrivée des nouveaux colons qui vont prendre leur place au sein, de la, au sein des états unis Enfin, il y, y a un très joli jeu par rapport à ça. Et, et je trouve que dans l'ensemble, le film est, est vraiment très bien fait. Mmh. Et après, par contre, on peut revenir sur certains points. Moi, je trouve que le côté très classique de la trame narrative autour de Naru rend pas forcément le... Le film très accrocheur si on s'arrête vraiment à sa continuité personnelle, c'est-à-dire que son fil rouge dramatique est très limité, et on sait quasiment dès le début quel va être son parcours. On ouais. sait qu'on est sur l'exemple type du personnage féminin post-MeToo qui doit réussir à se faire une place dans un monde entièrement dirigé par des hommes et qui doit montrer que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas réussir euh, à potentiellement se battre contre une créature, que ce soit un puma ou un prédateur. Donc il euh, y a cette idée-là qui est plutôt convenue, qui pour autant arrive à emmener le film dans une bonne direction. Mmh, ouais. Mais euh, après, ça fonctionne. Moi c'est vraiment ce que j'ai envie de retenir, je trouve que ça fonctionne. Ouais. Et c'est mmh. plutôt bien dans la continuité des Predators qui... Euh, tendance à être un peu en dents de scie. Je sais que tu es fan, mais moi personnellement, Predator 1, chef d'œuvre. Ouais. Predator 2, très anecdotique. Les Aliens vs Predator euh, au, à la poubelle. <rire> Predators euh, très cool euh, et The Predator vraiment euh, à la euh, poubelle. Euh, bah, <rire> je dirais pas à la poubelle parce qu'il y a quand même quelques instants qui sont à retenir mais vraiment vraiment pas à la hauteur du mythe. Ouais. C'est ça que je dirais. Okay. Est-ce que ça te dirait qu'on passe à l'écriture Oui. Et bah oui, allons-y. Donc le film est à la base euh, tiré des personnages donc, développés par Jim et John Thomas. Euh, le film est écrit donc par Patrick ayson qui a développé l'histoire avec Dan Trachtenberg. Euh, et on sent du coup qu'il y a cette envie de vouloir absolument revenir à la source du prédateur mm. ce qui je trouve est très intéressant parce qu'en plus dans la foulée, les deux scénaristes se disent, est-ce qu'en fil conducteur on ne pourrait pas mettre carrément les derniers comanches mm. parce que même si ce n'est pas ouvertement dit on le sent que ce sont les derniers mm. ou si ce n'est les derniers, pas loin d'être les derniers ouais. et moi j'ai trouvé ça très intéressant parce que du coup on te place un décor d'entrée de jeu qui va être potentiellement une bonne parabole de l'évolution des états unis mm. Et en sachant que le prédateur a toujours représenté une espèce de parabole des états unis dans le sens où le premier prédateur qu'est-ce qu'on envoie pour lui péter la gueule Les meilleurs soldes américains C'est ça. Avec les uh, you son of a bitch il <rire> <rire> euh, y Donc il y avait clairement déjà à cette époque-là une parabole, ce que je trouvais très forte d'ailleurs, et très bien dirigé par John McTernan, mais ça, c'est un autre film. Mais en tout cas, ici, je trouve que vraiment en termes d'écriture, et je ne sais pas ce que tu en as pensé, il y a une réelle maîtrise à la fois des personnages et de l'antagoniste central ouais. euh, Oui, j'ai noté une, une belle évolution tout le long du film. Euh, moi, 1h40, c'est vraiment le, la durée d'un film que j'apprécie le plus. Et euh, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans, ah franchement, ouais. euh, pendant 40-45 minutes. Après, c'est tellement différent de le voir en streaming, quoi. J'aurais été dans une salle, j'aurais été focalisé, mais à 100%. Là, t'as as, l'ordi, il se passe des choses à côté. Et vraiment, j'ai pris du temps sur les 40 minutes euh, où on découvre un peu, un peu euh, Naru. J'ai eu du mal, quoi. Et puis la façon dont est amené le Predator, euh, ça aurait pu être, être un mieux construit euh, pour quelqu'un qui n'a jamais vu, enfin qui ne connaît pas du tout Predator. Je me suis mis un peu dans le, ce, ce, ce, ce genre de, de personnage qui ne connaît pas du tout. On voit un vaisseau spatial qui arrive avec une créature qui est à moitié invisible. Et je trouve ça bizarre d'amener ça comme ça. Ce qui marche vachement dans le tout premier Predator, c'est qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe. On, on sait ne pas. voit rien. On ne voit on absolument ne voit, on rien. On voit juste des visions thermiques et, et on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est ouais. bizarre. Euh... Ouais. puis on entend des bruits genre... Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, ça. On entend juste des bruits. Et ça, je trouve ça tellement mieux pour tout ce qui est suspense. Et là, on, on, on nous met un Predator comme si forcément tout le monde connaissait Predator. Ce n'est pas forcément le cas. Après, c'est l'handicap de ce type de long métrage qui, à la fois, est un préquel, mmh. mais en même temps, se revendique comme étant le cinquième volet de la saga Predator, c'est-à-dire hein. c'est vendu partout. Et on n'est pas vraiment sur, euh, j'aurais envie de dire un soft reboot comme on a l'habitude d'en voir aujourd'hui, ou dans le sens où on reprendrait le personnage, on le remettrait dans un nouveau contexte. Et on jouerait avec le fait de vous redécouvrir un petit peu la mythologie du héros. Ouais. Là, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que comme tu l'as très bien développé, on est tout de suite dans cette optique de on voit un vaisseau spatial, on voit une trace de prédateur, ouais. on voit un prédateur, il sera invisible, point barre. Débrouillez-vous avec ça. Ouais. Ce qui, pour moi, fait partie des points noirs de l'écriture. Ouais. Parce que du coup, comme tu le disais si bien, non seulement en tant que spectateur lambda, on va se demander ce que c'est, mais pas dans le bon sens. Ouais. On va se dire, c'est bizarre, on me le montre comme si je devais le connaître mais je ne le connais pas. Ouais. Mais au-delà de ça, je trouve que ça fait perdre un peu de tension au récit. Ouais. parce Parce qu'on sait tout de suite la gueule qu'a euh, l'antagoniste central. C'est ça. Ça, on en parlera aussi dans le travail de l'esthétique, qui pour moi est vraiment représentatif de jouer un petit peu sur la figure mythologique qu'est le prédateur et en même temps de ne pas réussir à totalement la maîtriser, ce qui arrive. Mais là, Patrick ayson clairement, dans sa manière de gérer l'arrivée du prédateur dans l'écriture, c'est un peu, on le jette et on, on se concentre plus sur les Comanches. Ouais. Ce ouais. qui encore une fois pourrait être une bonne idée, mais c'est vrai que du coup, le jeter un peu au milieu de tout ça, c'est presque gâcher l'arrivée, entre guillemets, de l'antagoniste central. C'est ça, ouais. Ouais, ouais. je suis d'accord, ouais. Après, enfin, euh, oui, voilà, mais l'évolution, le, le, en tout cas, du, du personnage est vachement bien, parce que on a vraiment une, un contraste entre Naru qui se découvre, qui apprend à, à utiliser ses armes, et le Predator, c'est exactement pareil, dès qu'on le mmh. voit combattre, bah, il, on voit qu'il commence à utiliser ses armes pour la première fois. Oui. Et ça, j'ai trouvé ça très cool, l'évolution entre les deux. Qui sont euh, forcément une, une espèce qui n'a rien à voir. Mais il y a une évolution. Hein, qui euh, Ils arrivent vraiment à, à se développer. Quoi. Et puis c'est très intéressant parce que on est, euh, si on devait vraiment rentrer dans les détails sans spoiler, ce que je trouve très juste, c'est qu'on nous montre vraiment un prédateur qui est dans l'optique d'arriver en premier sur Terre, mm -hmm. de découvrir les différentes espèces, mm -hmm. de, comme tu le disais, se tester et découvrir un petit peu ses compétences. Mm -hmm. Et clairement, à un moment, on nous le présente comme étant une créature qui cherche à découvrir qui est l'alpha, qui est l'alpha sur terre pour se confronter à lui et potentiellement le vaincre. Ouais. Et, et j'aime beaucoup le fait qu'en face, Naru, elle soit face à sa fameuse épreuve dont je n'ai plus le nom et j'ai pas envie de l'écorcher. Le Katamiya. C'est ça. <rire> qui est du coup son épreuve, entre guillemets, si elle veut réellement devenir une chasseuse et une guerrière, donc de confronter un alpha. Ouais qui serait en l'occurrence là un puma mais qui peut être n'importe quel prédateur d'ailleurs comme on n'arrête pas de l'évoquer dans le film ouais. mais du coup c'est assez intéressant de voir les deux se confronter là dessus et de voir réellement à quel point leur parcours évolutif ouais. est forcément relié ouais. et c'est ce qui faisait déjà la force du premier prédateur c'était de montrer ouais. un prédateur qui va se confronter au mal alpha extrême pur et dur et qui à la fin va pousser carrément le mal alpha extrême le Schwarzenegger qui est vraiment mis à nu littéralement et recouvert de boue pour réussir à se confronter et là avoir réellement deux combats d'alpha. Ouais. Et on est un peu sur ce même principe-là puisque Naleu même si c'est pas forcément totalement maîtrisé, elle a un vrai parcours évolutif de se confronter de plus en plus à des créatures plus fortes, etc. Mm, mm, mm. Ce qui est plutôt intéressant. Ouais. Après, euh, c'est pas complètement maîtrisé non plus par Patrick ayson dans son écriture. Euh... Est-ce que tu veux qu'on spoil un petit peu quand même Allez. Allez, on va <rire> se permettre une petite partie spoiler. Comme d'habitude, le timecode est sur le côté. Euh, bah, vas-y en fait parce que toi ce qui t'a retenu ce qui a retenu ton attention c'est quand même pas mal de petites incohérences qui pour toi font que potentiellement ça peut te faire décrocher. Quoi. ouais La toute première qui, qui a été flagrante pour moi c'est euh, on en parle dans le, le Preda, dans Predators que chaque il euh, y a plusieurs générations de Predators, que par exemple la génération euh, de qui se bat contre Schwarzenegger, elle a appris des précédentes. Elle mmh. a appris à évo faire évoluer ses armes, d'ailleurs on le voit dans le film, il n'a pas encore le canon plasma, qu'on a dans les, les derniers. Et il y a un truc, son camouflage, dans tous les films Predator, ne marche plus au contact de l'eau. Et dans ce film, il va dans l'eau. Et son camouflage marche très bien. Alors il décode au niveau des pieds quand même Non, justement, il n'y a rien. C'est vrai ouais. ah, je, souvenir souvenir que ça, je, les... je voulais souvenir que ça buggy quand même au niveau des, des, des pieds. C'est pas possible, ils peuvent pas... T'es censé penser à ça. Enfin, je sais pas, moi, c'est un truc qui m'a okay. frappé comme ça. Ouais. Euh, après, euh, qu'est-ce que j'avais noté comme incohérent, je sais même plus du tout. Après, oui, moi, c'était aussi des euh, effets spéciaux. où J'ai eu un peu de mal euh, ouais. avec les animaux, du coup. Ouais. Euh, moi, c'est vraiment le l'ours. Euh, l'ours, il, il, il est bien fait, en soi. Mais à le moment où elle essaye de, de, de l'embrocher le, avec son flèche et qu'elle casse son... son... Mmh. Avec son flèche, avec ah, son arc... <rire> Et qu'elle casse son arc et que l'ours le, le, l'entend, il se retourne d'une façon. Et je fais, mais on dirait un Looney Tunes, quoi. Euh... Ouais. J'ai trouvé non, ça un, un peu bizarre. C'est euh... vrai que c'est un peu problématique. Bon, c'est peut-être un caprisme aussi. Ouais. Mais, euh... Et après, surtout, t t tu me parlais de, de, du combat final et de la résolution finale oui. qui, pour toi, te gênait un petit peu. C'est ça, le, le, le Predator, c'est il il est, est tr très cool parce qu'il est très badass. Il est vraiment fort, il a une, une manière de se battre qui est vraiment cool par rapport aux autres. Mais justement c'est complètement incohérent par rapport au tout premier Predator qui se bat contre George Deniger. on a des coups comme ça, des étranglements et là on a un, un John Wick qui fait des figures avec les Tomahawks et tout, j'ai trouvé ça un peu bizarre quoi, de, de me dire euh, il est assez fort pour un premier Predator alors que les derniers sont pas aussi euh, je sais pas, ils font des prises de Kung Fu quoi. ouais je t'avoue que ça m'a pas forcément trop dérangé parce que je suis toujours dans cette optique que même si on doit respecter la timeline entre guillemets des prédateurs, il y a quand même cette optique d'évoluer un petit peu avec le temps et clairement on peut pas faire des combats comme on les faisait dans les oui, années 80 ouais. pour moi c'est pas trop dérangeant mm. euh, non moi ce que je trouve vraiment incohérent en fait c'est dans la résolution finale dans comment le prédateur meurt oui, en fait oui, bah oui. ça ça m'a vraiment dérangé mm. parce que on peut justifier partout la logique de il découvre ses armes etc mm -hmm. mais là pour le coup se dire que il a même pas conscience lui-même que son truc bah, est capable ouais. de se rediriger un peu à gauche et à droite je trouve ça un peu dommage parce que ouais. pour le coup ça ça pète un truc qui aurait pu marcher mmh. s'il avait été amené correctement. Ça aurait été badass justement d'avoir justement euh, le personnage de Naru qui, euh, qui se rend compte que ça fonctionne comme ça mmh. et qui du coup décide de lui voler son attrape-flèche pour ouais. elle-même s'en servir et tirer un peu n'importe où comme elle veut. Dans tous les cas, elle saurait que ça se, ça se dirigerait dans la phase dans la du prédateur. Et du coup, c'est un peu dommage parce que ça pète un truc qui fonctionne. En soi ça fonctionne dans l'instant du film mais c'est vrai que plus on y réfléchit plus on se dit c'est quand même un petit peu dommage comme résolution Quand on voit que tout le reste il y a vraiment cette évolution parfaite de jouer avec l'enchaînement des différentes actions Avec les différentes étapes avec l'affrontement des différents alphas pour justement amener ce combat là enfin, C'est un tout petit détail mais c'est un petit peu dommage mais après pour moi ça n'entache pas le reste de l'écriture Qui reste quand même très cohérente très intelligente et, et très bien amenée et qui joue vraiment très très bien avec cet aspect historique comme j'évoquais Qui qui veut vraiment mettre en relief, parce qu'à la fin, quand même, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle propose de s'échapper, mm -hmm. mais elle ne pense pas uniquement aux prédateurs, elle pense mm -hmm. aussi aux colons qui ont débarqué de nulle part, et qui étaient sur le point, justement, d'attraper un petit peu à gauche à droite, parce qu'à un moment, donc, elle débarque dans un champ, et elle voit tout plein de bisons qui ont été... Euh Ouais. Euh, qui, ont eu la... peucés, ouais. qui ont été dépecés et qui ont mmh. été scalpés et ce que je trouve intéressant c'est que on met ça en parallèle avec la présence du prédateur est ça. qui est un personnage qui aussi a tendance à faire ça mmh. à soit choper la tête et retirer la colonne vertébrale soit des fois carrément dépecer des animaux et j'aime bien cette... cette très jolie métaphore qui mmh. consiste à dire le prédateur ou les colons qui est le pire C'est ça. Ouais. et du coup ça amène donc ce cheminement final où on se dit est-ce qu'elle parle des prédateurs ou est-ce qu'elle parle juste de l'histoire Exactement, ouais, c'est vrai que je ne l'avais pas vu comme ça. Ouais. Et c'est, je trouve, la partie vraiment forte de l'écriture qu'on retient à la fin. Bien évidemment, il y a ce parcours de personnage féminin qui est très fort, qui est très bien amené, mais je trouve cet aspect-là très très bien construit et mmh. très intelligent par rapport à la suite du récit. Ouais. En termes de mise en scène, Baden Trachtenberg, c'est un cinéaste où il est difficile d'évaluer finalement son style parce qu'il n'a pas fait beaucoup de longs-métrages. On le connaît surtout pour avoir fait Ten Clover Finlayne. qui est un film qui est purement et simplement maîtrisé, ouais. mais qui est aussi un film très minimaliste puisqu'on est sur un huis clos. Mm. Donc forcément, on n'est pas sur un film qui est extrêmement dense en termes de lieu. Donc forcément, le voir là, d'un seul coup, nous balancer des plaines euh, américaines, des grandes plaines désertiques et des forêts, c'est vrai qu'on se dit « Oula !» Et ce qui ne va pas potentiellement se perdre mmh. Je ne trouve pas personnellement, je trouve que le film bon, ne va pas clairement chercher la même vibe qu'avait le film de Mac Tiernan, qui lui était enfermé dans la jungle, il arrivait presque à devenir un huis clos, mmh. alors qu'il était mmh. complètement ouvert, mais je trouvais ça extraordinaire et c'était une des grandes forces du film. Mais il arrive quand même à créer une ambiance, qui je trouve, alors, phrase de journaliste à la con, fait très The Revenant qui rencontre Predator. Ouais. Il y a vraiment cette ambiance très forte où on rejoint le contexte qu'il y avait pour The Revenant, mais où on garde quand même cette ambiance de cinéma horrifique et de SF, qui, je trouve, tient vraiment le long métrage. Mm -hmm. Et fait que du coup, on se dit, putain, il a peut-être pas réussi à créer le truc le plus novateur du monde, mais le film a une identité. Et on se dit vraiment qu'il y a quand même une ambiance qui porte le long métrage. Je sais pas ce que tu en as pensé. Ouais, non, je suis d'accord. Il euh, y a une ambiance particulière qui que j'ai adoré, c'est... Euh... Bon, je vais pas spoiler, hein, mais... Euh... C'est l'ambiance un peu brouillard qu'on voit au milieu du film, euh, quand le prédateur vraiment, là, on, on le découvre sans camouflage. Je l'ai trouvé super bien amené, avec une, une bonne euh, musique, d'ailleurs. Euh, oui, c'est vrai. On en a vrai. pas parlé, mais... Euh... Alors, il faut savoir que c'est, euh, donc, Sarah Nashron qui a fait la musique des derniers Assassin's Creed. Oui, oui, ouais, bah oui. Et donc, ça se ressent, ça dans se certaines, certaines, ouais, ouais. certains instants. Ouais. Mais, euh, non, c'est vrai que l'ambiance revenante, là, comme ça, c'est vrai que c'est... Il y a des petites références comme ça, avec l'ours, hein, forcément. Ah bah oui, forcément, <rire> ça on y pense <rire> tout de suite. Ouais. Mais euh, non, puis c'est vrai que l'endroit le, le, est bien choisi. J'étais dedans, quoi. Moi, ouais. Le lieu c'était bien trouvé, je trouve. Ouais. Et puis je trouve ça impressionnant, parce que Trachtenberg, euh, il a vraiment réussi à trouver ce juste milieu en respectant un petit peu le cahier des charges, mais en réussissant à s'approprier aussi l'ambiance du film, parce qu'on va pas se mentir. Il est producteur exécutif sur le long-métrage, mais clairement, il a eu un studio, il a eu le producteur original des, des Predators qui est venu derrière pour lui filer un coup de main, mais clairement, il devait être aussi sur ses épaules à lui dire « respecte ça, respecte ça mm. ». Et il arrive quand même à s'imposer et à avoir de, de nombreuses libertés, et je trouve que ça se ressent quand même dans la manière avec laquelle le film est construit. C'est-à-dire qu'à la fois, on retrouve une ambiance à la Predator, ouais. et en même temps, on retrouve des nouveaux aspects de cinéma dans cette saga-là qu'on n'avait pas vu avant. Et c'est ce qui est très fort parce que, honnêtement, on va pas se mentir, on a dit au début qu'on aimait Predators, Predators reste quand même un remake difficilement caché du premier Predator. C'est sûr. Avec son groupe de personnages, qui est certes là, balancé sur une planète Predator, mmh. mais néanmoins c'est le même groupe de personnages qu'il y avait dans, ouais, le oui. tout, dans le tout premier. Donc voilà, c'est maladresse, et on va pas se mentir aussi, The Predator à côté est vraiment un espèce de film très hybride, qui se la joue à la fois film de casse et en même temps... Euh, euh, fi film de survie qui est très maladroit mmh. et là du coup je trouve qu'il va chercher la force du film de Mac Kiernan en gardant cet aspect survival et en même temps il va chercher cette liberté avec cette histoire, avec ses différents personnages avec ce contexte qui fait que du coup on se dit ça ressemble pas aux autres ouais. et je trouve ça fort ouais. je l'ai trouvé un peu à, à part mmh. de la saga ouais. Ouais. c'est vrai mmh. et du coup pour moi c'est ce qui fait que ça marche après on peut reprocher à Trachtenberg aussi de pas maîtriser complètement son rythme. On va pas se mentir, le film par le moment a tendance à un petit peu trop s'étirer mmh, mmh. et à avoir des scènes qui certes sont un petit peu nécessaires pour l'avancée du personnage mais j'avoue que dans le genre setup payoff qui marche pas, la flaque debout pour moi elle fonctionne pas. Oui, bah, oui. Le passage du personnage de Naru ne marche pas. Mmh. Ça sert ensuite, sans vous spoiler, mais ça ne marche pas. Parce que pour moi il n'y a pas une cohérence par rapport à l'évolution de son personnage dans cet instant là. Mmh. Et je trouve ça un petit peu dommage. Il y aura bien un, un mec quelque part qui arrivera à me trouver une métaphore à la con, genre, euh, non mais c'est parce qu'elle s'embourbe dans sa propre euh, mélasse et qu'elle euh, n'arrive pas à évoluer parce qu'elle est euh, enfermée dans son esprit. Non, non, non, non, <rire> les gars, c'est juste une fac debout qui est supposée placer la fac debout pour la suite. Donc, on va pas se mentir, cet élément-là, je le trouve un petit peu dommage parce que ça place un décor qui reste intéressant pour la suite du récit, mais ça n'est pas maîtrisé dans le sens où, dans l'instant T de la construction du scénario, on se dit ça sert à rien. Ouais. Et le problème, c'est que Trachtenberg, derrière, il n'arrive pas à rythmer ça correctement pour faire en sorte que ça ait une cohérence et une logique par rapport à la suite du récit. Et je trouve que c'est bourré de petites scènes comme ça, où on sent que Trachtenberg, il ne maîtrise pas son truc. Ouais. Mais on ne va pas se mentir, j'avais ressenti la même chose sur Time Cloverfield Lane, où le film, par moment a tendance à se répéter et à refaire des boucles. Ouais. Et au bout d'un moment, bah, tu te dis, ça ne marche plus. Ouais. Donc Comme quoi, on ne peut pas toujours tout corriger, même dans sa réalisation suivante. Euh, je te propose qu'on passe au casting. Oui. Un casting qui est quand même fait de gueules que l'on ne connaît pas, ouais. pour la plupart. C'est beaucoup d'acteurs euh, de second rôle, voire même juste de, de, de rôles quasi tertiaire au cinéma, mais je trouve qu'ils fonctionnent extrêmement bien. Mm. Euh, déjà, on va tout de suite placer euh, Dan Deliglio, mm. qui joue donc le Predator. Ouais. Qui est extrêmement charismatique. <rire> je me demande, alors je veux vérifier, mais je crois que c'était lui aussi qui jouait le Predator dans The Predator. Mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais, euh, mais je crois que c'était déjà le cas. Ah bah non, même pas. Tu vois, non, je me suis planté. C'était un autre acteur. Mmh. Mais en tout cas, il a vraiment une gueule, il a vraiment un charisme, il a vraiment de quelque chose. Une façon de bouger aussi. C'est si ça, voilà. Top, ouais. Il a certes un énorme costume sur le dos et ça peut être parfois compliqué, mais c'est quand même bon de saluer ces acteurs-là qui parfois ont tendance à être mis vraiment au fond du fond du fond du fond du fond du, fond du casting, mais il est quand même l'antagoniste principal bah, ouais. et Dieu sait qu'il le porte extrêmement bien. Euh, au niveau des rôles plus secondaires, voire quasi tertiaires, il euh, y a Stormy Keep, il y a Michel Tolosh, il y a Yulan Black Antelope et il y a Stéphanie Mathias. Bon ça c'est vraiment des rôles qu'on voit en toile de fond mais qui fonctionnent bien. Ouais. Les acteurs ont vraiment une force et un charisme qui est indéniable. Ouais. Et c'est bon aussi de préciser que c'est rare de voir un film qui choisit de prendre des acteurs d'origine comanche ouais. ou d'origine voilà, amérindienne. Parce que Dieu sait qu'on a tendance voilà, à se plaindre des fois d'avoir des acteurs qui font un peu n'importe quoi et qui se retrouvent dans des rôles qui ne leur vont pas. Euh, genre Red Sparrow, où je m'obstine à croire que ça ne sert à rien de prendre des acteurs anglais pour jouer des acteurs russes. Mmh. Autant prendre des russes, il y a mmh. des très bons acteurs russes, c'est complètement débile. Et après dans les deux rôles principaux, il y a donc Dakota Beavers qui joue euh, Tabi et Amber Midfender qui joue Naru. J'aime beaucoup son nom, Midfinder, ça, ça fait très surnom indien je trouve, c'est peut-être totalement le cas, mais j'adore son nom de famille. Mais en tout cas, elle, elle est vraiment exceptionnelle je trouve. Elle ouais. porte très très bien le film, elle a beaucoup de charisme, elle a une vraie présence à l'écran. Et ouais, je sais pas ce que t'en as pensé du coup de ce casting, mais euh, il fonctionne vraiment bien je trouve, en tout cas, pour les acteurs Comanche et pour le Prédateur. Ouais. je sais que tu as autre chose à reprocher. Oui, <rire> oui. Euh, non, les, les acteurs principaux, au début, c'est vrai que j'ai découvert la tête, je fais tiens, disant, je n'en connais aucun, aucune. Et j'étais juste là, moi ouais, c'est pas plus mal qu'ils aient pas pris euh, une grosse figure emblématique du cinéma, quoi, qui soit le personnage principal. Donc, bah après, ça peut être bien si tu l'as déconstruit. Genre oui. euh, Adrien Brody, qui est l'acteur parfait pour oui. euh, mmh. les films d'auteur ou le pianiste qu'on fout dans Predator, c'est une super idée. Mmh. Tout comme Schwardy dans le premier Predator, qui certes est une montagne de muscles, mais qui au fur et à mesure que le long métrage évolue est extrêmement affaibli oui. et à la fin ressemble à n'importe quel Pelos qui flipperait sa race devant, euh, devant une créature. Oui, ça. Donc c'est des choix qui sont toujours cohérents. Oui. Et, et là, je trouve que c'est hyper cohérent parce qu'on prend vraiment un personnage qui fait pas faible mais on prend un personnage qui semble faible mmh, sur le papier. Mmh. Ouais, Et l'actrice, du coup, s'en sort hyper bien derrière, elle arrive vraiment bien à s'en sortir. Ouais. Bah, c'est bien de, justement de prendre des, des, des acteurs qu'on ne connaît pas forcément, pour justement, euh, si on avait, je dis n'importe quoi, mais si on avait pris un Tom Cruise, maintenant on sait un peu euh, comment il joue la peur, la tristesse, tout ça. Tout Là c'est bien, de, de on se dit, bah voilà je la connais pas, je vais la découvrir vraiment dans le film. Quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça sympa. Euh, comme tu disais, ce que je reproche, moi, c'est les... les... Ceux qui jouent les français, le, ouais, les colons, c'est ça. J'ai moyennement accroché, pff, je sais pas, le, le jeu d'acteur, euh, le côté aussi c'est des français, mais euh, on comprendra absolument, pas, pratiquement pas ce qu'ils disent. Ah oui, non, non, mais c'est une Qatar. il y a des moments où j'étais en train de me dire, mais ils sont vraiment français ça, les ouais. gars, mmh. parce qu'encore les Québécois dans, euh, dans Civil War et Captain américaine Soldat de l'hiver, où on nous dit c'est des français, mais en fait mmh. on y parle Québécois, ça, je suis ouais. mis en train de me dire, what, pardon les gars, non, non en fait, non. Mais voilà, ça passe encore, mais alors là, ouais, c'est des Français qui, euh, qui parlent français comme une vache espagnole, quoi. C'est la cata, hein. ouais. c'est... Après, euh, ce, qui est, ce qui est cool, c'est la, la référence avec le pistolet de Predator 2, qui est très très cool. On découvre <rire> enfin ce, ce personnage, ça j'ai trouvé ça sympa, c'est une référence d'ailleurs aux au, au comics, quoi, de Predator. Mais euh, voilà, après non, sinon casting, euh, je pense que bah, l'actrice principale... Euh, Va pouvoir être recruté maintenant oh, non, facilement, facilement ouais. je pense. Non, non, mais elle porte vraiment le film sur ouais, ses épaules et ouais. c'est assez impressionnant à voir, hein, clairement. Et bien, mon cher Guillaume, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens du coup de Prey Je retiens que euh, j'aimerais bien qu'il sorte au cinéma. Ça serait bien J'aimerais bien qu'ils sorte en Blu-ray aussi. Oui, alors ça je pense que oui, ça il sortira en Blu-ray, ah, t'inquiète pas. Oui, oui, la plupart des films Disney+, Plus maintenant, ils sortent en Blu-ray, heureusement d'ailleurs, parce ouais, que ça c'est le genre de film que j'aimerais bien avoir dans ma collection. C'est ça, et que j'ai, oui, moi j'en retiens que j'aimerais ai... bien le revoir, hein. voilà. Mais euh... bon voilà, c'est assez positif, euh... il a bien remis la pente assez haute par rapport à The Predator. Mais voilà, je, je... je trouve qu'il est à part de la saga, mais ça reste un bon film bon predator. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est un vrai vent de fraîcheur, et je pense que la saga en avait besoin, à force de se répéter ou de s'embourber un petit peu dans sa propre mélasse, enfin on va pas se mentir, les gens ont adoré le premier Predator, les gens sont mitigés sur le deuxième Predator, euh, j'enlève encore une fois les universus Predator, non, ça compte pas, euh, les gens ont vraiment, pour la plupart, détesté Prédateurs. alors que ça reste cool, les gens ont haïs The Predator, J'espère que Prey, comme tu dis, va redorer le blason, va redonner une nouvelle manière de regarder la saga. Prouve aussi qu'on peut, encore une fois, réinventer une saga tout en la respectant. Mmh. Ce qui semble être de plus en plus compliqué pour beaucoup de personnes, mais là ça démontre carrément qu'on peut le faire, et qu'on peut le faire bien, mmh. et en innovant en plus avec des vrais personnages, avec une vraie évolution, seulement d'eux, et pas forcément au travers du Predator. Donc je trouve que rien que pour ça, ça vaut le coup de saluer Prey de Dan Trachtenberg. Donc je l'ai dit, disponible sur Disney+, même si personnellement ça me fait un peu suer, ça aurait été bien de le sortir au cinéma. Mais de toute façon j'ai l'impression que les films 20th Century Studios, hormis Free Guy, vont tous sortir directement sur Disney+. Donc on devra se contenter de ça, ça fait un peu de la peine, mais bon, si vous avez moyen de le regarder, allez-y. Merci mon chat Guillaume. Merci à toi. D'avoir participé à <rire> cette petite vidéo, bah, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir vite. Oui. J'ai quelques idées en tête, je oui. te les ai dites, mais ouais. ouais. Et d'ici là, bah, on va dire aux gens d'aller voir des films. Car c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment. A plus. Tu peux te dire au revoir, n'aie pas peur. Chaque fois t'as peur de dire au revoir. Salut. Oui. <rire> <rire> et ben sacré voyage. Hein. <rire> au cinéma les gars. Arrêtez Disney ouais. plus, ça sert à rien, ça sert à rien. Résilier l'abonnement.